L'idée commerciale innovante de Garts Fisk pourrait être un modèle pour de nombreux agriculteurs européens qui sont confrontés à la crise dans le secteur de l'agriculture.